Bonjour à tous, bonjour, alors c'est Nkabibi Yambou Junior, donc c'est votre youtubeur donc euh, pour les nouveaux bacheliers, pour les anciens bacheliers et pour tous ceux qui regardent, voilà, cette chaîne, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet bien spécifique, voilà, comme vous l'avez vu en affiche, c'est les Fun MOOC, alors Fun MOOC c'est un site français, voilà, qui est en partenariat avec beaucoup d'autres universités, mondial donc qui en fait laisse des formations gratuites pour on va dire pour toute personne désireuse voilà de se former ce sont des formations vraiment pratiques et dans tous les domaines comme vous l'avez vu c'est en réalité un site où on s'inscrit gratuitement où on bénéficie des formations gratuitement et voilà quand j'ai découvert ça j'ai bien voulu le faire connaître aussi à plus grand nombre de personnes donc Veuillez vraiment suivre cette vidéo. Je vais vous montrer comment entrer dans funmook. Voilà, je vais vous laisser ensuite le lien en description. Donc, abonnez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur le compte e-bourse. Encore, il y a beaucoup de personnes qui ne, sait, qui ne euh, mettent pas les j'aime sur les vidéos. Veuillez mettre les j'aime sur les vidéos. Voilà, pour que... D'autres personnes puissent visualiser la vidéo et fait un commentaire voilà donc je continue Funmooc c'est vraiment une très bonne chose pour les personnes qui sont passionnées dans certaines dans certains domaines et qui n'ont pas la possibilité d'être formés dans des écoles mais cette école numérique Funmooc donc c'est euh, france université numérique vous permet de vous former gratuitement et moi j'y suis déjà de fait une formation en programmation informatique donc programmation en langage python et si vous voulez chercher, par exemple, nous avons besoin de, de, de vous former, de rattraper un cours, là-bas, vraiment, il y a tous les cours distribués que vous voudrez. Donc, tout de suite, regardons. Vous allez un peu voir comment ça se présente. Alors, FunMook, comme vous le voyez, le lien ici, c'est funmook.fr. Donc, c'est un site français. Voilà. Et vous allez entrer à l'intérieur. Moi, par exemple, je me suis déjà inscrit. Je vais simplement vous montrer ben, voilà, comment se présentent les cours et comment on peut avoir les cours. Donc, je vais simplement me connecter sur mon compte. Pour les personnes qui voudront s'inscrire, il y a inscription. Puisqu'avant d'avoir de, des cours, il faut s'inscrire. Voilà. Et avoir son compte Gmail. Parce que, avec ça, vous pouvez vous inscrire et profiter des cours gratuitement. Donc, voilà. Je vais, vais d'abord me connecter pour que vous puissiez voir, personnellement. Donc, Facebook, vraiment, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne opportunité. Surtout qu'il y a tous les domaines. Le droit, la santé, les mathématiques, les statistiques. Il y a vraiment tout ce que... Euh, un étudiant peut souhaiter pour peut-être réviser chimie il y a tout vraiment de la bio, bio de la biotechnologie il y a peu tout ça, même là donc vraiment veuillez veuillez euh, veuillez vous connecter veuillez vous connecter et pouvoir assister donc à cela donc ce n'est pas ce n'est pas euh, très compliqué donc je vais me connecter voilà je vais me connecte à mon compte pour que vous puissiez voir Donc voilà, nous sommes sur mon compte ici. Vous voyez ici le nom. Quand vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez. Moi, je me connecte. Voilà, et je me mets sur mon tableau de bord. Voilà. Et vous verrez la formation, les formations. Je vais faire un exemple de recherche sur certaines formations. Vous verrez qu'il y a toutes les formations en ligne. Il y a toutes les formations en ligne gratuitement pour vous former, pour ceux qui aiment bien euh, la connaissance. Donc le but aujourd'hui n'est pas de vous montrer comment les cours. Non, je vais vous montrer euh, voilà le concret de, de, de, de, de la chose Donc il y a un peu la connexion euh, qui, qui va un peu mal Mais voilà que vous voyez un peu comment ça se passe Donc mooc c'est vraiment une très bonne chose Voilà Donc on va se connecter rapidement Il y a un peu la connexion qui dérange un peu chez moi Donc euh, Veuillez patienter pour certains, donc comme je le disais, ça fera peut-être l'objet Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo mais aujourd'hui simplement c'était vous présenter un euh, funmook, plus que là j'ai la connexion qui bug un peu, en réalité on devait entrer dans, mon... dans mes cours, vous devez voir comment les cours voilà, sont distribués gratuitement, voilà donc je suis dans mon cours ici, ok, donc vous voyez vous même les cours, là je suis sur le cours de formation en Python, c'est un langage de programmation, voilà, donc j'ai mes cours. Donc ici, également comme je disais, euh, on remet également des attestations. Ce sont des formations, où on remet des attestations. Là, la prochaine remise d'attestation, c'est le 7. Et moi, je ne serai pas parmi parce que je suis à la deuxième semaine. Donc, vous verrez les cours ici, les cours, comment ils sont organisés. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, prochainement, je ferai une vidéo pour montrer comment les cours sont organisés, comment il faut lire les cours, comment ça se passe. Mais manifestez d'abord votre désir de pouvoir... Faire, euh, on va dire quoi, participer au programme gratuit de FunMook. Vraiment, c'est gratuit, c'est gratuit, les cours sont gratuits. Et vous pourrez avoir tous les cours comme je vous ai dit. Euh, voilà, là j'étais dans mon compte, mais vous pourrez voir tous les cours. Si vous recherchez un cours et qu'il n'est pas présent, vous écrivez pour faire la recherche. Donc FunMook est vraiment FunMook. Donc c'est comme je vous l'ai dit, Ici. Désolé, je n'ai pas fait une recherche sur alors, le cours, j'ai fait une recherche sur le cours pour que vous puissiez voir. Donc, je vais faire là, je viens sur les cours pour que vous puissiez voir. Voilà, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est que c'est un peu long, mais c'est une très bonne chose. Je vais mettre, par exemple, biologie, si vous voulez être formé sur la biologie, vous voulez être formé sur la biologie, vous mettez, par exemple, biologie, vous voyez tous les cours qui y sont. Regardez, ce sont des cours. Il y a d'autres cours qui sont... Euh, voilà, directement, parce que quand les cours sont euh, annoncés, après ils disparaissent après quelques mois. Parfois ils sont archivés, mais parfois les cours sont encore présents. Et donc, il y a des cours qui sont là, des cours concrets, voilà. Là c'est en biologie, vous allez voir les biologies, euh, toutes les biologies qu'il y a Si vous partez par exemple en mathématiques, avant même d'arriver en mathématiques, vous verrez qu'il y a des cours, mathématiques et statistiques. Vous verrez qu'il y a des cours qui existent tout un tas de cours et c'est gratuit si vous entrez à l'intérieur pour ceux qui sont quand vous êtes inscrits vous pourrez bénéficier de ces cours là donc il y a plein plein plein de formations comme ça bénéficiez de ces formations gratuitement et vraiment ne ratez pas cette occasion donc c'était juste pour vous faire savoir qu'il existe un, un donc euh, un site sur lequel vous, vous formez gratuitement et il ne faut pas rater cela c'est funmook euh, donc, je vous laisserai le, le lien pour pouvoir entrer dans ce site dans la description. Donc, partagez la vidéo et mettez un commentaire. Ceux qui veulent bien Voilà, connaître comment ça se passe, comment euh, voilà, ils n'arrivent pas à se connecter, je ferai une autre vidéo. Donc, merci d'avoir participé à cette vidéo et surtout partagez la connaissance. Bonne journée et bien.